<rire> C'est bon. <rire> Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec un vlog. Je vous emmène à la scène ouverte avec mon ami Arthur. Bonjour, enchanté. C'est ma première participation. <rire> T'es pas obligé de le dire. <rire> Donc du coup, allons-y. Et on est presque arrivé It's like It's like It's like, it's like it's a Donc voilà c'est tout pour, euh, pour euh, ce soir Donc Vous avez pu voir euh, comment ça se passait à la scène ouverte Un peu des passages euh, de certaines personnes que je connaissais pas forcément Et des personnes qui sont mes potes euh, Ceux qui sont mes potes je vous mettrai les liens en barre d'infos euh, De leur site, euh, leur Facebook, leur chaîne Youtube etc Donc voilà je vous fais d'énormes bisous et à une prochaine vidéo Bye